Je ne sais pas si vous vous souvenez de Beyond Humanity Colonies, parce que moi je m'en souviens très bien. Lancé en grande pompe fin 2019, le premier jeu de 3 Headed Monsters proposait de bâtir une colonie sur une planète éloignée et d'en assurer la gestion. Ce qui faisait la particularité de cette campagne, c'est que le jeu est composé de bâtiments connectés entre eux et à une application, donnant en temps réel l'état de vos colons et de vos ressources. Ce procédé, évidemment coûteux, représentait à l'époque le plus grand pas qui ait été fait pour conjuguer le jeu de plateau et le jeu vidéo. La campagne a été financée correctement mais sans excès. Ce qui m'avait dissuadé comme beaucoup d'autres, c'était à la fois le coût prohibitif de ce jeu, mais surtout ma réticence à donner autant d'argent à un primo-éditeur, la notion de risque étant ici prépondérante. Au final, tout fonctionne, mais surtout, l'éditeur semble avoir eu un comportement exemplaire pendant et après la campagne, avec une écoute et surtout un échange permanent qui a permis au jeu d'évoluer jusqu'à sa livraison. Prochainement va débuter la campagne d'Astro Miners, fils spirituel de Colonies, et le but affiché de l'éditeur est double. D'abord, faire découvrir l'univers de Beyond Humanity à un coût plus raisonnable, mais aussi rendre cet univers plus accessible, avec des mécaniques et des règles bien loin de la micro-gestion inhérente à leur premier projet. Et c'est là que cette vidéo prend une tournure originale. Convaincu de l'accessibilité de son jeu sans en démentir la profondeur, l'éditeur m'a affirmé ceci. Astro Miners est tellement limpide qu'il peut être expliqué sans aucun problème à quelqu'un qui n'aurait joué qu'au Monopoly et possède cependant assez de richesses pour garantir de nombreuses parties endiablées. Vous n'avez donc qu'une solution, mettre ma compagne à l'épreuve et vérifier ses allégations. Dans Astro Miners, vous incarnez le président d'une corporation, dont le but est de devenir la plus prospère possible, plus en tout cas que vos adversaires. Il s'agit de draft 2D de ainsi que de combos de cartes, mais je ne vous en dis pas plus, puisque je vais tout de suite vous brosser un tableau des règles. A la suite de cette explication, je ferai quelques tours avec ma compagne, pour qu'elle et vous voyez comment ça tourne, et bien sûr on terminera par nos impressions. C'est parti nous voici donc dans l'univers d'Astro Miners, en l'occurrence la station qui va nous servir de base d'opération. Et c'est ici qu'il va falloir euh, devenir le plus prospère possible, le plus riche possible, ce qui va se calculer comme souvent en points de victoire. Alors des points de victoire, on va avoir plusieurs moyens d'en avoir. Tout ce que vous aurez dans des petits boucliers comme ça, on en a aussi ici, c'est des points de victoire, mais il y a un élément qui n'est pas à négliger, qui pour une fois dans un jeu n'est pas négligeable, c'est que les ressources que vous aurez à la fin de la partie rapporteront aussi des points et pour le coup c'est pour ça que je dis que c'est assez rare euh, pourront faire la différence des ressources donc on en a 7 avec des noms quasiment tous à dormir dehors on a l'eau le palladium le tungsten le nickel le plastil l'or et le xénon voilà j'ai fait un gros effort de mémoire donc euh, j'entends je, que vu d'ici ça a l'air un peu compliqué un petit peu dense d'ailleurs c'est euh, une des remarques que j'ai fait de créateurs. C'est que là on a l'impression que c'est vraiment un euro très très très chargé, très très complexe, alors que je vous l'ai dit, hein, euh, il le vante. Euh, le fait que ce soit tout l'inverse. En fait ce qu'il faut voir, c'est que le plateau on peut le couper en deux et que sur la droite vous aurez tout ce qui va être carte à effet immédiat et tout ce qui est à gauche, donc hors plateau ici, ça va être euh, ce que vous allez prévoir à long terme. On va commencer peut-être par ce qui se trouve au milieu ici, euh, c'est la carte de conversion. Alors elle va nous dire deux choses, la première c'est qu'on a une une ressource qui est qui est privilégiée pour cette partie, c'est tiré aléatoirement, là c'est le nickel. Ce qui veut dire que premièrement, le nickel rapportera plus de points de victoire à la fin de la partie que les autres que les autres ressources. Et ensuite, pendant la partie, à n'importe quel moment dans le jeu, vous pouvez échanger quatre ressources de n'importe quoi contre une de ce que vous voulez. Mais pour le nickel, le ratio est à 3, donc 3 ce que vous voulez contre un nickel, ou 3 nickel contre un ce que vous voulez. Ça a son importance, ça peut faire la différence, euh, sachant que vous le voyez là-haut, il euh, y a trois ressources, l'eau, le xénon et le plastil qui sont assez faciles à avoir puisqu'il suffit finalement de les, les récolter. Les autres ressources par contre vous ne les aurez qu'en partant en, en expédition ou en mission, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à portée de main, à portée là, euh, autour de la base une partie ça se joue en huit tours quand vous allez mettre en place le jeu aléatoirement vous allez poser une ressource là ici on a le compteur de tours une ressource donc différente aléatoire sur chaque numéro de tour et en gros ce sera la, la récompense du tour si vous êtes celui qui est le, le plus efficace on va voir comment donc 8 tours dans chaque tour on va jeter des dés au début de son tour afin de voir le personnel qui est à notre disposition alors des types de personnel ou en tout cas des, des ressources on en a quatre différentes on a ici le scientifique on va avoir les foreuses qui représentent plus ou moins les ouvriers. On est ici les chefs de projet pour les missions. Et il me manque, voilà, le petit robot qui représente bah, les, les robots, justement, les automatismes, ce qu'ils appellent les routines, je crois, dans le, dans le livre et de règles. Il va falloir euh, faire au mieux avec tout ça. Euh, et je vais commencer par la partie droite du plateau. Ici. Vous avez des, ce qu'on pourrait appeler des achievements, des succès, des objectifs à long terme, qui sont souvent assez difficiles à avoir, mais qui en, en termes de points de victoire sont ce qui paiera le mieux. On voit que là on est à 7, 7, 8, euh, c'est inégalé en fait sur le plateau. Donc ce sont des objectifs à long terme. Ces objectifs, on va, on va voir tout à l'heure comment, euh, comment les récupérer Là-haut, par contre, euh, les, trois, les trois tas de cartes qui représentent des expéditions euh, et diverses demandes qui seraient faites euh, par des contractuels, euh, ce sont des choses que vous activerez tout de suite. C'est-à-dire que quand vous poserez le dé ici, par exemple, il va falloir tout de suite pouvoir payer la carte afin d'en bénéficier. Sur la partie gauche, je le disais, on est sur du long terme. Ici... Nous avons des missions, la mission vous allez la récupérer, la lancer plus tard et vous aurez un petit peu de temps pour l'accomplir. Et puis en haut les commandes, les commandes qui seront traitées à la fin de chaque tour. Et évidemment si vous pouvez honorer des commandes, non seulement vous gagnerez des points de victoire, mais en plus vous bénéficierez d'un pouvoir à usage unique qui parfois est presque plus intéressant que les points selon la façon dont vous allez jouer. Et puis bien évidemment ce qui va vous manquer à l'instant T. Il faut bien noter que le premier joueur, qui est déterminé par, comme d'habitude, des, des moyens, les moyens qui, que vous préférez, le premier joueur ne change jamais, à moins qu'un joueur à un moment décide de mettre un dé sur la, la case premier joueur, donc de sacrifier un dé pour ça. Euh, sans ça, le premier joueur ne change jamais, et ça peut être important, puisque sur un achievement donné par exemple, euh, si toutes les conditions sont accomplies pour vous, il vous suffit de mettre un dé dans la case correspondante pour obtenir l'achievement. Si vous êtes deux plus ou moins en même temps à avoir les conditions remplies pour l'obtenir, évidemment il vaut mieux être premier joueur pour être le premier à l'avoir, puisque le deuxième, bien sûr, ne l'aura pas. Alors on va détailler quand même quelques cartes tout de suite avant de se, de se lancer dans l'explication d'un tour. Euh, dans leur morphologie, elles sont un petit peu toutes similaires. Généralement, sur une carte comme ça, vous avez bien sûr donc, les points de victoire qui sont en haut. Euh, ce qui va être au milieu, on le retrouve sur euh, toutes les cartes là-bas, les, les cartes immédiates et usage immédiat, euh, ça va être le coup. Donc ici, on aurait par exemple 3 xénons, un Tungsten et une ressource de mon choix. Donc le coup, le coup là-haut, et puis en récompense, on aura euh, donc ici deux points de victoire plus la possibilité d'activer ce petit pouvoir, et puis là-bas, on aura la possibilité d'avoir une nouvelle action, c'est-à-dire que si je prends cette carte, je paye le coup, j'ai d'office trois points de victoire, et en plus pendant mon tour, en plus de toutes les, tous les emplacements de dés qui seront euh, sur le plateau, je pourrais ici placer un dé pour récupérer tout de suite un Tungsten. J'ai jeté mes dés, mes dés je vais pouvoir les utiliser comme je veux pendant un tour, euh, le tour se termine quand tout le monde a utilisé ses dés ou décidé de passer parce qu'il n'a rien d'utile à faire avec. Euh, il faut savoir qu'une fois que vous avez jeté vos dés vous pouvez en relancer autant que vous voulez une fois, tout ou partie si ça ne vous plaît pas, et qu'à tout moment dans la partie vous pourrez sacrifier un dé, donc le sortir pour ce tour, afin de changer un dé sur la face que vous souhaitez. Évidemment, ça coûte un dé, donc ça vous coûte potentiellement une action de moins par rapport à vos adversaires. Vous pourrez également sacrifier un dé pour échanger une ressource contre une autre, un ratio de 1 pour 1. Euh, tout ça, ce sont vraiment des mesures d'urgence, bien sûr, puisque le nombre d'actions que vous allez faire dans un tour est déterminant. Et surtout, vous n'allez pas avoir tous vos dés à disposition tout le temps, c'est ça que je vais vous montrer. Euh, une fois que j'ai jeté mes dés, qu'est-ce que je vais faire avec euh, Je vais avoir d'abord l'opportunité, donc on l'a montré là-haut, d'utiliser les dés soit heureuses, soit euh, routine, pour aller chercher les ressources les moins rares. Il y a certaines cases là-haut qui ne contiennent que un des deux symboles, donc on est obligé d'utiliser le symbole désigné pour, euh, pour obtenir la ressource. Par contre, concernant le plastil, on peut utiliser soit la routine, soit la foreuse, afin d'obtenir la fameuse ressource. C'est pas inutile, sachant qu'en plus, quand vous êtes le premier à vous en servir, vous récupérez une ressource de plus, et que si vous mettez un dé qui contient deux symboles, bah vous obtenez déjà deux ressources, donc deux Ici, par exemple, plus une, ça me ferait 3. C'est la première des choses à faire. Euh, ça peut être intéressant parce que ces ressources sont faciles à avoir et du coup, ça vous permet derrière, éventuellement, de faire des, des échanges, euh, d'avoir un petit peu de flexibilité quand il, va vous montrer, quand il va vous manquer une ressource en particulier. Ici, alors, les fameux achievements, on va revenir dessus. Euh, en bas, il y a des symboles qui sont en fait les conditions. Et qu'est-ce que c'est que ces conditions Ce sont des types de missions. Euh, sur la première, ce sont des points d'interrogation, ça veut dire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait il suffit d'accomplir mis euh, 4 missions. Par contre ici on voit SSM, et si je vous prends une carte de mission, on voit que chacune de ces cartes a un type. Ici c'est du type S, donc un petit peu comme les autres cartes, mais c'est légèrement différent, le coup est tout en haut en petit. Donc là, il me faudrait un, pla un plastil pardon, et un tungsten pour lancer cette mission. Mais une fois qu'elle sera effectuée, je fait une mission de type S, et vous voyez donc que récupérer des missions, les mener à bien, c'est ce qui va vous mener à avoir des achievements, et donc potentiellement la victoire. Donc évidemment, les des achievements, on ne les placera pas pour l'instant ici, puisque évidemment, on n'a pas les, les conditions remplies pour les obtenir. Par contre, au-dessus, on va voir donc les expéditions et les divers contrats. Sachant qu'on commence avec une ressource de chaque, on pourrait d'office aller mettre un dé ici, donc n'importe lequel, puisqu'il n'y a pas de symbole, pour aller chercher la carte en question. Payer le coût qui est au milieu, obligatoire, et puis obtenir donc non seulement une nouvelle action, c'est-à-dire du tungsten plus ou moins à volonté, puisqu'on peut en avoir juste pour un dé, mais en plus trois points de victoire. Ce qui est plus judicieux au début quand même, c'est d'aller chercher des missions. Et comment ça marche les missions, et comment marchent aussi d'ailleurs euh, les commandes, ça va être à la fois avec les chefs de projet et les dé euh, scientifiques. Pardon. Le dé scientifique, vous le placez sur la piste ici, donc vous voyez que selon le nombre de voix vous êtes limité en emplacement. Ça vous permet de prendre une de ces cartes. Ces cartes-là, je vous l'ai dit, hein, le côté gauche, c'est du long terme, donc la carte, vous la mettez dans votre main. Vous l'utiliserez quand bon vous semblera. Cette carte, je la mets dans ma main. Et tout de suite, bien sûr, je la remplace. Et c'est la même chose avec le scientifique, euh, le chef de projet, je vais y arriver. C'est parce que c'est un S, ça me perturbe. Donc le S, le chef de projet, je le mets ici et je peux prendre la mission de mon choix. Euh, alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant pour moi là bon, Ça n'a pas grande importance, je vais prendre la première. Donc, idem, ça va dans ma main, puisque mon action, on joue chacun un dé à son tour, mon action là, c'est de prendre la, la mission, et c'est tout. Ensuite, c'est à mon adversaire, ou à mes adversaires, d'ailleurs. Ma carte mission, elle a une autre particularité, puisque vous voyez qu'elle ne rapporte pas de points de victoire, même si indirectement, c'est ce qui va me permettre d'avoir les, les fameux achievements. Par contre, en bas, elle me donne des récompenses. Et en fait, tous ceux qui auront participé à cette mission gagneront alors là c'est pas très varié je peux vous en montrer un autre ici gagneront euh, deux nickel pour chaque des euh, chefs de projet investis vous voyez qu'il y a trois slots et deux or pour chaque des scientifiques investis donc c'est en fait ces missions là en plus donc de rapporter euh, des points de victoire via les achievements ça va être votre principale ressource, source en tout cas, de, de matériaux rares qui, encore une fois, ne peuvent pas être obtenus sur le plateau, même si parfois, rarement, avec ce genre de carte, vous aurez un, un afflux inespéré d'une ressource en particulier. C'est là-dessus que vous allez capitaliser pour, donc, à la fois récupérer les ressources, avoir les achievements, et puis aussi, bien sûr, remporter le, le tour. Ça, c'est la dernière chose dont je vais vous parler. Donc là, vous avez un, une idée à peu près de ce qu'on peut faire avec les dés. Finalement, c'est assez concis, c'est assez contenu, hein, puisque c'est soit tout autour ici pour aller chercher des ordres ou bien des missions. D'ailleurs, je vais la remplacer, c'est à faire tout de suite. Ici, on a compris qu'on en, en parlerait plus tard. Et là-haut, ça va être des investissements à court terme. Il faut pouvoir payer tout de suite pour avoir tout de suite le bénéfice en point de victoire ou bien en, en nouvelles actions. À mon tour, à la place de placer un dé quelque part, je peux lancer une mission. Ça ne me coûte rien. C'est la seule condition, finalement. Euh, ça va être d'avoir un emplacement libre ici, et puis d'avoir, ça ne nous coûte rien, c'est pas tout à fait vrai, d'avoir les ressources qui sont indiquées ici, qui sont souvent assez abordables. On a une ressource de, de plastique et une de, de tungstène, je vais y arriver. Euh, donc, c'est pas excessif. Dans ce cas-là, en fait, il y a une, un vaisseau qui part en mission. Vous mettez la carte sur un petit vaisseau. Vous prenez un slot s'il y en a un disponible. Encore une fois, ils sont conditionnés au nombre de joueurs. Et tout de suite, là, quand je vais placer ma mission, c'est pour ça qu'il faut les, les lancer au bon moment, je peux placer tous les dés qui sont dans des slots entourés en jaune. Donc il vaut mieux quand je lance ma mission, tout de suite pouvoir placer deux dés chefs de projet. Bon là je triche évidemment, mais disons que j'en place deux. Pourquoi Parce qu'à son tour, mon adversaire, mes adversaires, vont très bien pouvoir aussi m'aider, entre guillemets, à accomplir cette mission, c'est-à-dire placer leur dés à eux. Et dans ce cas-là, ça, ça me prive d'une partie de la récompense, puisque on gagne, rappelez-vous, pas mal de ressources. Même si au final, c'est moi qui vais récupérer la mission, c'est moi qui l'ai lancée, donc c'est moi qui aurai le S pour l'achievement S. Par contre, si tout le monde met des dés euh, sur mes missions et que je suis minoritaire sur toutes les missions, je ne vais pas gagner beaucoup de ressources et je ne vais pas gagner non plus le round, le tour. Pourquoi Parce qu'à la fin de la, part de, du, tour, pardon, à la fin du tour 1, on va compter le nombre de dés qui sont partis en mission. Celui qui en a le plus va récupérer, on le voit s'il y en a un seul, 4 ressources du tour. Ça peut aller jusqu'à 2 chacun si vous êtes 2 et 1 une chacun si vous êtes 3. Donc c'est super important parce que ça, c'est de la ressource quasiment gratuite. La contrepartie, c'est que, imaginons, allez, l'adversaire, il aimerait bien aussi euh, il aimerait bien avoir un petit peu de ressources sur ma mission, il n'en a pas lancé lui-même. Après, moi, je vais jouer mes autres dés sur des cases, un peu importe. À la fin du tour, donc là, je suis premier, très bien, donc j'ai gagné mes 4 ressources euh, en Xénon. Euh, mais ces dés-là, comme la mission n'est pas accomplie, bah, je ne vais pas les récupérer. Ce qui veut dire que, vous comprenez bien, que si je lance deux missions, je ne peux pas en lancer plus que deux, je n'ai que deux barges si je lance deux missions, et puis que mon adversaire en lance une, et, qui, et que je participe à sa mission aussi, à force d'être trop gourmand, je vais me retrouver sans dés pendant un tour, donc je vais faire des tours qui vont être ridicules, jusqu'à ce qu'enfin j'arrive à, à accomplir la mission qui m'est demandée. Donc il faut bien en fait balancer euh, ce qui va être long terme ici, les missions, oui on va avoir des symboles pour gagner les, les achievements, c'est super, mais aussi réussir à garder des dés, pour bah, bosser un peu pendant les tours et pas avoir, comme ça a pu m'arriver sur mes premières parties, deux ou trois tours vraiment à vide, parce que les vaisseaux sont en mission, les dés sont dessus, on ne les récupère pas tant que la mission n'est pas terminée, et du coup, bah, on se retrouve à, à attendre en fait que des vaisseaux reviennent pendant que les autres continuent à s'enrichir tranquillement. La dernière chose que je n'ai qu'évoquée, ce sont donc ces cartes commandes. Alors ça, c'est ça fait aussi partie intégrante des, des, conditions, des conditions de victoire. Une fois que tout le monde a posé ses dés, ou choisi de, de passer son tour, on va autoriser chacun à effectuer, euh, à, à honorer une commande. Donc c'est là où si on a les ressources, il faut essayer de, de planifier son, son tour correctement pour les avoir, on peut les dépenser, obtenir ça, donc là j'aurai deux points de victoire à la fin de la partie, et j'aurai le pouvoir éphémère qui par exemple là me permet de lancer une mission gratuitement. Une fois que le pouvoir est utilisé, la carte je la retourne, mais je garde bien sûr le bénéfice des deux points de victoire. Ça c'est pour la fin du tour, et en fait, on a déjà fait le tour justement du jeu, puisque euh, même s'il y a quelques petites subtilités, euh, je l'évoquais, hein, le, le jeu est très très simple à expliquer, euh, et les symboles sont assez évidents, assez répétitifs. La seule petite subtilité dont je n'ai pas parlé, que je vais vous montrer maintenant, alors c'est un petit peu loin de moi, vu ma configuration, si je mets un dé tout là-haut, je déclenche une expédition. Expédition, bien sûr, il faut que je puisse la payer. Donc là, on a on a trois ressources, dont une de mon choix. La différence avec les missions, c'est que l'expédition, elle commence tout de suite. Alors là, je rembobine un petit peu, disons que ça, ça n'a pas été joué. Si j'ai de quoi payer, donc dans le même tour, je vais poser mon dé, prendre l'expédition et elle part. Et donc, comme d'habitude, je peux placer d'office des dés là où il y a des, des cercles, enfin des, des contours jaunes. Mais là, les dés, ils sont au choix. Donc, je peux déjà mettre deux dés. On voit que celle-ci, en plus, elle est intéressante puisque c'est un point d'interrogation. Donc, elle vaut pour tout type de mission concernant les achievements. Et elle se réseau assez vite puisqu'on met les dés qu'on veut. Et elle permet ensuite, en récompense, pour chaque déposé, de prendre soit une mission, soit une commande. Ça permet un petit peu de recharger les cartes. C'est vraiment le but hein, de ces, euh, ces cartes-là, c'est d'aller chercher le, euh, les fameuses cartes qui vous demandent quand même de sacrifier des dés, soit en chef de projet, soit en, en scientifique. Alors que vous aimeriez bien peut-être les placer bah, sur des missions, ou bien avoir euh, des foreuses, des, des routines, etc. Pour, euh, pour récupérer plus de ressources. Une carte expédition, quoi qu'il arrive vous rapportera toujours quand elle sera accomplie un point c'est écrit derrière ce n'est pas exceptionnel là on va surtout euh, comprendre les expéditions comme des moyens de récupérer encore une fois des missions et des commandes c'est sa seule grande utilité j'ai fait le tour j'irai pas beaucoup plus loin parce qu'on va on va vous montrer quelques tours donc euh, l'intérêt ici n'est pas d'aller trop dans les détails c'est un jeu qui s'équilibre quand même plutôt bien entre des, des opportunités du moment qui sont celles par exemple là haut de je paye tout de suite euh, J'aimerais beaucoup avoir un stock de Xénon euh, à volonté d'exposer un dé, donc je vais aller chercher euh, cette, euh, cet ordre là-bas. là, là -bas. Ou bien j'ai besoin de cartes, je vais aller tout de suite lancer quelque chose. Euh, j'ai besoin de X ressources et c'est mon adversaire qui a lancé la mission, je vais aller poser des dés. Et puis des planifications à long terme, de euh, prendre des missions qui peut-être ne rapportent pas ici ce qui va m'intéresser en ressources, mais va me permettre euh, d'aller chercher 7 ou 8 points là grâce à un achievement. Il y a beaucoup de petites subtilités d'équilibrage et pourtant... C'est vrai et vous allez le voir, euh, on prend très vite le pli, on comprend très vite de quoi il retourne et euh, on n'est pas du tout sur un, un, un euro très très touffu où il y a euh, encore une fois énormément de règles, énormément de mécaniques à, à, à appréhender. Il y a beaucoup de choses qui se balancent, qui se contrebalancent de priorités à gérer mais n'importe qui, j'ai envie de dire presque, peut-être pas un enfant mais même un adolescent va très vite euh, saisir le concept du jeu et pouvoir faire sa petite stratégie à lui. Le seul obstacle, je l'ai dit en introduction, c'est que le... visuellement il me paraît encore un petit peu austère avec des cartes qui finalement, en dehors de certains contours, se ressemblent beaucoup trop à mon avis. Voilà, je vais m'arrêter là et puis tout de suite on va attaquer un début de partie pour que vous voyez vraiment comment ça tourne. Même si là on jouera à 2 et donc à 2 on est vraiment sur de l'optimisation parce qu'on a quand même pas mal de champs libres sur le plateau, de la même de l'éditeur à 3 l'expérience est radicalement différente, à 3 et plus... Puisque là on va être sur de la, de la stratégie pure, avec des, essayer de prendre le premier, l'emplacement qui est le plus intéressant. Et puis euh, récupérer les achievements ou bien certaines missions avant les autres. On se retrouve tout de suite pour le début de partie. Me voici de retour avec ma concurrente du jour, bonjour. bonjour. Je serai aujourd'hui la compagnie bleue et j'essaierai de m'enrichir plus donc que la compagnie rouge. On ne va pas faire une partie complète, hein. le but c'est de vous montrer comment ça tourne. Euh, D'expliciter, de rendre un peu plus concrètes les règles que j'ai montrées tout à l'heure et quand même d'analyser les différentes façons dont on peut gagner, remonter, retourner des situations et jouer avec ces dés. Est-ce que tu es prête C'est parti Nous voilà donc parti pour une séance d'enrichissement personnel. Dans cette partie, euh, le, la ressource aléatoire qui vaut plus d'argent, c'est l'or. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, on gagnerait un point de victoire tous les trois ors, alors qu'on gagnerait un point de victoire toutes les quatre autres ressources. Euh, voilà, le concept vous l'avez compris. Le but c'est de marquer des points de victoire donc via ces ressources ou bien via les scores qui sont marqués sur les cartes. Les plus gros scores sont ici. Ces missions-là sont, enfin ces objectifs-là, pardon, sont conditionnés par un type de mission. Par exemple ici, SSM, ça veut dire que pour réclamer cette carte, il faut que j'ai accompli trois missions, 2S et une m soit venant d'ici, soit venant des expéditions. Ici on a un point d'interrogation, ça veut dire que ça peut remplacer n'importe quelle lettre. Ça marche aussi ici, cet objectif présente 4 points d'interrogation, ça veut dire que vous, il suffit d'accomplir 4 missions, quelles qu'elles soient, pour pouvoir réclamer cet objectif. C'est euh, ma compagne qui va commencer la partie, puisqu'elle est la statuette de premier joueur. Je pense qu'on a à peu près tout dit, est-ce que tu te sens prête mmh. Eh bien écoute, je t'offre l'EQL euh, AD et je te laisse commencer. Mmh. Beaucoup de robots là-dedans. Ouais, je vais relancer celui-ci. Celui je vous je rappelle qu'on peut relancer au début de la, après le premier jet, on peut relancer autant de dés qu'on veut une fois. Ou oh, c'est encore pire. Merde. Ouais, tu vas être bonne pour en sacrifier quelques-uns hein, peut-être après. Ouais. Je lance également. Euh, alors, j'ai même pas vraiment regardé ce que je pourrais viser. Euh... Bon, de toute façon, je vais garder évidemment un S, puisqu'en début de partie, c'est quand même bien d'aller chercher une mission. Euh, les doubles foreux sont pas mal. Tout ce qui est double, hein, évidemment, ça vaut double, donc c'est plutôt bien. Euh... Je pense que je vais relancer les autres. Essayer peut-être de... de pouvoir demander une mission tout de suite. Ah, bah, c'est encore pire aussi. Bon, pas terrible. Mais la chance n'a rien à voir dans ce jeu. C'est en... ce qu'on fait de nos résultats qui comptent. Donc je te laisse commencer. Mmh. Et là pour aller chercher une mission, c'est ça Ouais. Okay. Ouais, je prends la carte en même temps. Hein. C'est une action. Tu... Euh, ça ensemble. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Celle-là. D'accord. Ouais. Ah oui, alors pour euh, pour que ce soit plus clair pour vous. On a décidé que ce qui serait en dessous du plateau, ce sont les, les cartes qu'on a jouées, qui sont activées. Et la mission que vient de prendre Sandra, par exemple, elle, elle sera en dessous. Alors je sais pas si tu veux la tourner ou ouais, euh, pour, c c pas qui interactif. correspond à la main. Voilà, juste pour une question de visibilité pour vous, on va pas cacher nos mains. Mais tout ce qui n'est pas droit et collé au plateau, ce sont des cartes qui ne sont pas en jeu. Moi, je vais faire à peu près la même chose. Euh, Qu'est-ce que tu as remplacé, du coup C'était la troisième que t'avais prise Ouais. C'est un M. Alors du M, il en faut partout. Euh, et en plus j'ai pas mal de... de dés scientifiques donc je vais prendre la troisième aussi s'il te plaît. On va peut-être rentabiliser assez vite, je l'espère. À toi. De la lance directe. Ouais. Ok. D'abord je vais. Du coup il est en haut. Hein. Voilà. Ouais. Une petite réserve moi. Ouais. Ouais, je... C'est assez pour mettre... Euh... Ouais, c'est deux deux. Et non. Alors il vaut mieux ouais, ouais. <rire> il vaut mieux mettre des doubles du coup. C'est permis juste Ça... pour... Euh... Oui, on Ça permet bien. le rembobinage. On ouais. est encore une fois dans tout une tout. partie découverte. Est-ce que, je... Alors là, la question, la vraie, est-ce que je lance la mienne Ou est-ce que je vampirise un petit peu sa mission Qui, vous le voyez sûrement ici, rapporte quand même des ressources rares, qui sont le palladium et le tungsten euh, alors moi, ma carte, je pense que vous la voyez pas trop mal, elle ne demande que des, des routines, des petits robots. Et moi, j'ai quelques foreuses, donc je pourrais là, à mon tour, aller mettre une double foreuse ici, quelque part je vais rendre service, mais surtout, ça va me permettre de récupérer un petit peu de palladium quand sa mission sera accomplie. Donc c'est à toi. Alors moi, je vais chercher une deuxième mission. Ah oui ouais. Carrément Ouais. <rire> Bon, L'intérêt, bien sûr, du jeu aussi, c'est d'essayer de deviner ce que veut faire l'autre. Euh, là, on voit clairement qu'avec une carte S, une carte M, son droit sur vers la première mission. Euh, moi, ayant une M pour l'instant, même pas lancée, j'ai encore à peu près le choix. Mais euh, bah, si est-ce que c'est intéressant d'essayer d'aller de, sur ces plates-bandes, sachant qu'elle aura le S avant moi, je ne pense pas. Je vais lancer ma mission. Alors, avant de lancer ma mission. Je vais convertir donc ce dé-là, je le retire pour ce tour. Et je vais convertir ce dé-là en euh, double, double robot. Voilà, comme ça je peux lancer ma mission, donc je la paye bien sûr, un nickel et un xénon, et je peux mettre tous mes dés dessus, en tout cas tous les dés qui sont permis, hein, parce que je vous rappelle qu'on peut mettre tous les, dés, tous les symboles qui sont entourés de jaune, ça me permet de prendre un bon départ sur cette mission, et de me garantir aussi des ressources. Par contre, évidemment, il va me rester assez peu de dés, sachant que la mission ne sera pas terminée à la fin du tour, donc je vais passer un deuxième tour avec moins de dés. Et c'est ce que vous verrez, je suis une petite interruption, huit tours ça paraît long, mais comme souvent on part en mission et on, on investit pas mal de dés qui ne reviennent pas tout de suite, on a des tours un peu de transition, on n'a plus que 3, 4, 5 dés maximum euh, qui vont beaucoup plus vite, vous allez le voir juste euh, juste après autour 2. A toi. Moi, je suis sacrifié, c'est ça, sacrifié. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux pas le mettre peut-être un petit peu plus loin, qu'on voit bien qu'il est plus, ouais, qu est plus en jeu Et je vais aller chercher... Carte commande. Ok. Celle-ci. Non, celle-ci. Euh, bah, dis donc disons que la troisième te demande de défausser une carte, donc euh, ça t'oublie à défausser ta mission pour la payer. pas forcément intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire avec la dernière foreuse Alors il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier. D'abord je pourrais essayer d'être premier joueur, mais là ça n'a pas grand intérêt. Euh, il ne faut pas oublier que là on a des ressources qui sont faciles à obtenir. Par exemple, euh, qu'est-ce que je n'ai pas du tout bon, les deux. Je pourrais aller chercher euh, du plastil, ou de l'eau, peu importe. Donc deux symboles de dés plus un pour le premier qui pose, ça ferait 3. Et pourquoi je fais ça Ce ne pas des ressources très rares ni très utiles pour l'instant. Mais il ne faut pas oublier qu'à tout moment je peux en échanger. Donc 4 ce que je veux contre une, ou 3 ce que je veux contre un or. Et parfois c'est bien en début de tour, quand on a un dé qui reste, d'essayer d'aller chercher euh, bah, de la petite monnaie, entre guillemets, qu'on pourra échanger donc, contre quelque chose dont on a vraiment besoin après. Euh, j'ai terminé, il te reste donc un dé. Ouais, et moi je vais aller chercher... Pardon, pas du xénon, parce que j'en ai besoin, mais... Ah oui, bien vu, ouais. Et là j'ai besoin de... c'est quoi, cette Du plastil, ouais. Voilà, là j'en ai besoin. Payer. tout, ouais. Voilà, donc je vais donc tu récupères trop aussi pour la même mécanique, hein, d'avoir deux, deux symboles sur le dé et d'être la première à le, à le réclamer. Ah j'avais pas pensé à, à, à ça, euh, je pense que ceux qui nous regardent se souviennent puisqu'ils viennent de voir les règles. Hein. À la fin du tour, celui qui aura mis le plus de dés sur des missions va récupérer euh, la ressource. Ah mais en l'occurrence c'est moi là. <rire> bon. Euh... Pas... Bah si du coup c'est que t'as plus de dés. Ah oui. Bon. Euh, du oui, coup, oui, le calcul, oui, <rire> c'est ça. J'étais sûr que euh, c'était génial, mais c'était presque génial en fait. Voilà, c'est ça. Euh, le tour est terminé. On va regarder l'état des missions. Donc on voit qu'aucune des deux missions ne sont terminées, donc elles avancent. Et si au prochain tour elles ne sont pas terminées, toujours pas terminées, elles seront annulées parce que euh, on n'aura pas travaillé assez dur. On regarde ensuite qui a mis le plus de dés, qui a investi le plus de dés dans des missions. Là, c'est moi. toute de chance parce que c'est pas souvent le cas. Oui. Donc je suis seul à avoir investi le plus de dés. Je récupère 4 dés qui va me permettre de faire, euh, je sais pas, une, un méchoui au Xénon, j'imagine. 1, 2, 3, 4. Faut que j'en trouve un, un usage. Euh... Et la dernière chose à faire ce sont les commandes, mais tu ne pourras... Donc moi, je n'en ai pas. Et toi, tu ne pourras pas l'honorer pour le moment, puisqu'il va te manquer bah, le fameux mais Xénon, bon. justement. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc le tour est terminé. On passe au tour 2, pour de l'eau. Euh, on récupère tous nos dés, sauf bien sûr ceux qui sont partis en mission. Et là, comme je vous l'ai dit, ça va aller assez vite, finalement, puisque moi, je n'en aurais trois. Alors, toi, tu vas aussi récupérer le dé que tu as sacrifié tout à l'heure. Bon, voilà, ça va être un petit peu plus bref, surtout pour moi. Pas mal. Donc ça, je garde. Moi, je garde... Euh... Non, je suis là. Ah, oh, quoique, pour une autre mission... Non, non, je suis là. Je me comprends. <rire> <rire> c'est l'essentiel, cest que... y a quelqu'un qui comprenne ce qui se passe. Et si c'est toi, c'est bien ah, T'as fait plutôt des mangers quand même, j'ai l'impression. Ouais. Alors là, faut pas oublier qu'il y a des missions à finir. Et faut pas oublier que. Ah, je vais Écoute, je vais garder ça. De toute façon avec 3D, je ferai pas grand-chose. Moi ce que j'attends c'est le... le fruit de... de mon investissement ici. Et donc à toi l'heure Moi je vais aller. Je vais aller mettre un déçu Bienvenue. Et un seul, je ne peux pas en mettre deux à la fois. C'est ça, ouais, tout, on met un seul dé par tour, quoi qu'il arrive. À part évidemment ceux qui sont, tu sais, cerclés de jaune quand tu, quand tu lances une mission. Mm. Euh, alors moi, j'ai envie de tenter un truc. Euh, je vois qu'ici, il y a une carte qui me rapporte de l'or à chaque fois que je mets un dé dessus. Ça offre en fait une nouvelle action et j'aimerais bien l'obtenir. Euh, je suis en train de regarder si j'ai de quoi la payer. J'ai peur qu'il me manque un élément, non euh, Xénon O. Ah bah non, euh, bah si. Alors, je vais faire quelque chose je vais euh, tenter là des, des mécaniques euh, un petit peu spéculatrices je vais sacrifier un dé pour échanger une ressource contre une autre ressource donc là on passe complètement au travers de ça si vous sacrifiez un dé, vous pouvez échanger une ressource pour une autre, euh, c'est peut-être pas le meilleur choix mais ça vous permet de voir un petit peu toutes les mécaniques qui sont à votre disposition et je vais prendre un nickel, et je pense qu'avec ce nickel donc cette action là c'est une action gratuite, ça compte pas comme une, comme une action du tour et là je vais aller poser ce dé ici et normalement maintenant j'ai de quoi payer Place-t-il au xénon Tungsten, Nickel, et Palladium, voilà. Donc cette carte-là, je vous l'avais dit, hein, c'est une carte qu'il faut payer tout de suite pour activer tout de suite, et à partir de maintenant, j'espère que je ne regretterai pas mon choix, je pourrais juste en posant un dé ici, récupérer un or, ce qui est plutôt pratique, puisque encore une fois, c'est un, la, la ressource phare du jeu. Par contre, j'ai plus grand-chose, et je vais regarder, euh, je pense que je vais te regarder jouer à un moment maintenant. Bah. Moi, je vais aller mettre un dé... ...ma euh... mission. Alors là, la logique voudrait euh, que j'aille terminer ma mission, mais je sais pas si c'est le plus intéressant, parce que... mettre un dé de plus, ça va me donner de l'or en plus, sachant que, déjà, je vais en récupérer pas mal ici grâce à mes petits robots, et puis j'en ai à volonté. Le, le, la récompense de ce tour, pour avoir mis le plus de dés dans les missions, euh, c'est de l'eau, de l'eau j'en ai un peu, par contre, ce qui peut être sympa, pour des tours ultérieurs, sachant qu'on ne sait pas vraiment euh, comment on va s'orienter par rapport aux objectifs, ce serait d'aller chercher la statuette du premier joueur. Et je profite de le faire maintenant, euh, à un moment où je ne vais pas trop y perdre finalement. Sauf si, alors évidemment, si toi tu étais machiavélique, tu finirais pas ma mission et du coup <rire> je serais bien déçu. Mais là, je, je compte sur le fait que tu as besoin de ressources aussi, y compris d'or, et que, euh, que tu vas le faire, pour oui. le bien commun que je veux mmh. le faire effectivement. <rire> j'ai bien, bien amené ma, ma mais, démonstration mais du coup. Mais je te remercie quand même. Mais ça me fait plaisir. <rire> et, et puis c'est tour à toi puisque moi j'ai plus de dés du coup. Ouais. Et moi je vais aller chercher... Euh... J'ai du xénon. Ouais. ouais. Donc 3 xénons. Et ai un... Ok. Bah, oh, Alors pour ma dernière action... J'ai l'impression que j'ai peut-être un peu trop fait l'impasse sur les commandes. Et vas -y, vas -y. je vais prendre celle-ci. Je vous la montre. Alors Peut-être que les cartes sont un peu loin pour vous. Euh, cette carte-là, euh, le coup de la commande sera au milieu. En haut, on a la récompense au point de victoire. Et en bas, on a un pouvoir qui s'utilise une fois. Et ce pouvoir-là, c'est de pouvoir récupérer une ressource de son choix. Donc, c'est plutôt bien Plus euh, de rapporter les trois points. Hein. ne ça n'enlève pas le, le privilège, le bénéfice des trois points. On a terminé? Ok. Non, je, je peux plus rien faire. Moi je peux plus rien faire depuis un moment. <rire> <rire> les missions sont accomplies. Euh, alors généralement, c'est ce que me disait l'éditeur quand on a l'habitude du jeu, on peut avoir un joueur qui fait le banquier et puis qui donne les ressources que chacun a gagnées à tout le monde. Là on va bien décomposer hein, pour que ce soit bien, euh, bien clair pour tout le monde. Euh, moi, on va commencer par moi, j'en ai moins sur ta mission, j'ai deux foreuses. Donc foreuse, ça correspond à palladium, je gagne deux Palladium. Et toi, tu as trois foreuses plus 2 robots, sachant que le symbole était au choix, donc ça, ça compte de la même manière, donc ça fait 5. Ah, euh, ah non, pardon, c'est pas, <rire> pas la même chose. Mm -hmm. euh, tu as trois foreuses, donc ça fait 3 palladium, et deux robots qui donnent deux tungsten. Voilà. Je vérifie les comptes. Oh, oui, tu fais bien, ouais. <rire> Parce que visiblement, je parle un peu vite, surtout quand ça ne me concerne pas. 1, 2, 3. Et cette mission, donc tu peux la récupérer. Ouais, je te donne les petites. Euh... Les petits jetons tu peux la récupérer ranger ton vaisseau et tu as donc un s dans ta quête euh, aux objectifs ici et si on les voit pas entier c'est pas très très grave deuxième mission alors on va commencer par toi hein. euh, tu as quatre robots ce qui te fait quatre or Bien et moi j'ai euh, ben, 4 heures aussi, plus deux ressources de mon choix. Bon, je vais prendre ça, ce sera plus simple. Alors, deux ressources de mon choix. Bon, on va essayer de prendre des choses que je n'ai plus. On va prendre un nickel et puis un tax Donc, celle-ci elle est active chez moi. Donc, moi j'ai un M. Donc, clairement, on voit que. Moi, je me laisse plus d'ouverture, même si, encore une fois, je ne pense pas que j'irai sur le territoire de la carte SSM, puisque, comme tu as déjà une S, j'ai déjà du retard. Euh, ce qu'on aurait dû faire avant, mais ce qu'on peut faire maintenant, donc, c'est de voir qui a mis le plus de dés sur les missions. Donc là, volontairement, entre guillemets, je t'ai laissé l'avantage. 1, 2, 3, 4... Non, on a égalité. Ouais. Mais non, t'en as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, oui, oui. Oui, j'avais <rire> encore dans l'idée que tu, tu allais mettre... Ouais, Donc j'ai préféré, alors que j'ai préféré donc prendre le, le premier tour. Ouais. Qui fait que tu récupères quatre eaux et finalement comme dans euh, comme dans la petite partie d'essai le bout de partie d'essai qu'on avait fait tu empiles les richesses ouais, et ah bah oui j'ai pardon bien, je... <rire> un très bon jeu <rire> et euh, j'allais dire le tour est terminé mais non puisque tu as l'opportunité si tu le souhaites ça m'étonnerait que tu le souhaites pas d'honorer une commande ouais. on peut récupérer l'idée ça fera peut-être un petit peu de place c'est tout et oui je vais, je vais payer cette donc la commande donc il faut un plastil un or, un xénon et un or la commande donc c'est une seule par tour et euh... vous voyez celle-ci elle coûte assez peu cher elle apporte assez peu de points et elle a un pouvoir que peut-être tu connais ouais, qui va me permettre donc de Maintenant. Parce que je crois que tu as les moyens. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, voilà, le plus simple qu'on voit en bas, ça permet d'investir dans un deuxième. Enfin, d'honorer une deuxième commande dans le même tour. On enchaîne. Et je pense que ça va être dévastateur pour moi. Parce que les points, là, on la retourne pour dire que le pouvoir est activé. Mais les points sont toujours gagnés. Alors, est-ce que tu peux vraiment la payer Je pense que oui, un deux or. 2 2 Xé. Non. Non, deux Taxtén, pardon. Non, c'est un tungstène, Un nickel. Et deux ce que tu veux. C'est choix. Et donc celle-ci, on ne la retourne pas, puisque ton pouvoir qui te donnerait potentiellement une ressource de ton choix, il est toujours à ta disposition. Ceci conclut euh, de manière assez, bon, je ne vais pas dire minable, mais peut-être pas aussi bien que le espéré, euh, le tour numéro 2. Petit point d'étape à l'aube du tour 3, on voit que j'ai déjà commis quelques erreurs, j'ai pas très très bien joué en voulant l'expliquer, et je pense que je suis déjà un petit peu en retard, donc félicitations. Ouais. Euh, mais t'as pas pris de commandes. Mais j'ai, ouais, en fait, je pense que euh, j'ai négligé ce point qui est pourtant essentiel dans la mécanique du jeu, c'est qu'à la fin d'un tour, vous payez, vous honorez une des commandes que vous avez dans la main, et les parties que j'ai pu faire avec l'éditeur, c'était vraiment différent, c'est-à-dire qu'il avait tendance à en prendre un panel dans sa main, et puis comme ça... Quelles que soient ses ressources, il avait de quoi en payer une, et puis donc gagner en ressources, en pouvoir, en flexibilité, en poids, en ce que vous voulez. Là-dessus, j'ai pas très bien joué. En termes de mission, on se bat chacun pour un achievement différent, donc pour l'instant, on est à peu près au coude à coude. Et puis en termes de ressources, j'ai un petit peu de retard aussi. On va voir si dans les tours à venir, j'ai moyen de me remonter, de remonter en tout cas. Je vais essayer de défendre l'honneur, euh, on voit ça tout de suite. Et on attaque le tour 3, euh, je fais une petite précision, précision que je n'ai pas faite tout à l'heure, euh, l'ordre là des, des jetons il peut être déterminé par le livret de règles, euh, qui généralement priorise les ressources les plus communes dans les premiers tours pour monter en puissance ensuite, ou vous pouvez les répartir aléatoirement, ce qui donne une dynamique assez différente au jeu, parce que vous allez commencer peut-être au premier tour à récupérer des ressources très rares, voire même peut-être la ressource privilégiée, et puis en milieu de partie, voire en fin de partie, vous allez récupérer de l'eau ou du xénon, qui sont beaucoup moins, beaucoup moins intéressants, et finalement, ça oriente votre propension, votre priorité à mettre beaucoup de dés en mission ou pas. Ce que j'ai fait tout à l'heure, donc pour de l'eau, je ne voulais pas sacrifier un, un dé. J'ai préféré prendre le premier tour, le, le, le jeton premier joueur. Ce qui va me permettre d'être le premier joueur. De jouer en premier. De jouer en premier, absolument. Donc là, on est bien d'accord que moi, il va me falloir au moins une mission pour essayer d'avancer quelque part. Donc mon S, je vais le garder. Euh, si on partait sur le, sur le CCM, parce qu'il y a beaucoup de C... Il me faudrait potentiellement un autre S. Donc la deuxième, elle n'est pas intéressante. Euh, on va prendre la troisième. Donc plutôt du robot et de la, de la foreuse. Donc je vais relancer tout ce qui n'est pas robot ou foreuse en espérant avoir un petit peu plus. Même si je pourrais aussi aller chercher. Ah, Allez, je vais quand même aller chercher un contrat parce que les gens vont dire que je fais exprès de perdre. Alors que je suis juste mauvais. Un S. Euh, pas mal. Un S, pas mal parce que je vais pouvoir aller chercher la deuxième mission. Ok. Oh là Donc... Ça, je relance et le je carte on a vu mieux ouais. <rire> euh, je vais aller chercher donc évidemment une mission et je vais donc comme j'ai un, un S en plus un des chefs de projet je vais pouvoir m'attaquer à la carte C qui est la deuxième qui demande justement euh, un des chefs de projet et je pourrais la finir du coup assez rapidement euh, et assez facilement, parce que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Ah bah ça tombe bien. Tu récupères du S, potentiellement. Bah c'est à toi, justement. Ouais. Et... Euh, moi je vais d'abord payer celle-ci. Ah non, je peux pas. Si je peux. Euh, si, avec ça. Ouais, si tu utilises avec le pouvoir, ça. tu peux récupérer un nickel. Voilà. ouais donc je vais faire ça. Je vais.. Je vais... Pour, la... Je vais... pour la lancer. D'accord. Donc, il faut que tu retournes la carte je voilà, pour dire que le peux pouvoir utiliser. Donc, tu as choisi oui. un nickel, mais tu le prends pas parce que tu vas le payer tout de Donc, suite. Voilà. Et je lance. Ouais. Peux-tu la remplir Ah ouais, en fait, c'est pas mal. Tu as tout ce qu'il te faut. Mm -hmm. bah, tu vas as assuré un revenu assez conséquent, même si j'ai essayé de te vampiriser un peu. Ah oui, à voir si tu mets pas un robot, c'est ça Ouais, je pense que c'est plus malin parce que ça va te rapporter 2 heures. Euh, écoute, je vais te laisser moi à, ton, à tes affaires parce que j'ai d'autres priorités. Donc je vais moi aussi lancer ma mission. Ah, je peux pas la payer. Puis alors moi j'ai pas tes bonus complètement pétés là. Donc je vais devoir aller chercher... Ce qu'il me faut c'est du J'en euh, du ai. ce qui me manque c'est du plastil en fait. Je vais prendre un petit dénul pour aller chercher du plastil. J'en ai pas trop besoin, pas plus que ça. Top. Donc je prends deux plastils. Et puis bah, au tour d'après je lance ma mission du coup. Donc là tu, tu prends un petit avantage de, de timing puisque tu vas pouvoir avancer ta mission sans que je ne fasse grand chose. À mmh. moins que tu veux faire autre chose d'ailleurs. Non, non, non, je peux je... avancer. Ok. Bah, c'est parti pour moi alors. Donc je paye un xénon, un Plastil. Hop. Et je peux par chance.. Mettre. Alors on va mettre du double. Ah bah tout ne rapporte que du plastique, justement, c'est très cynique. moi euh... ouais, je vais. Je vais mettre un double et un simple. Parce que je vois pas l'intérêt de mettre autant de ramasser autre plastique que ça. Je me garde les bondés, peut-être pour autre chose. Et puis mon S je peux le mettre qui lui me rapportera une ressource au choix. Alors moi je vais. je vais lancer une expédition, c'est ça? Tout à droite c'est une expédition, oui, ouais. Ouais, celle du. celle du fond. Ok. Il euh, faut placer le dé avant. Faut payer, le dé, ouais, euh, bon, et il faut le, faut le payer aussi. Et du coup, tu vas peut-être devoir faire... Et du coup, donc ça, je l'ai. Ouais. Je vais prendre 4 là, pour avoir euh, le verre. Le, le nickel. Le nickel. Ouais, ok. reste donc une ressource de ton choix à payer. Et je vais prendre celui-ci. Euh, voilà Donc l'expédition, pour rappel, c'est comme une mission Sauf que ça part tout de suite et qu'on euh, met les dés qu'on veut Ça permet d'aller assez vite Et en plus de piocher des cartes euh, Soit mission, soit euh, commande euh, à, à hauteur de sa participation Donc là voilà, le vaisseau part Et tu peux même, si tu le souhaites euh, Sur le vaisseau du coup Ah oui ah. Donc Là ton tour est terminé euh... Alors là, j'ai plusieurs choix avec mes dés, je peux évidemment finir ma mission pour gagner tout plein de plastiles, euh, mais je pense que l'idéal, ce serait de me mettre deux dés sur la tienne, de vampiriser un petit peu, pour la bonne raison que ça va me permettre de récupérer pas mal, enfin pas mal, deux cartes, soit mission, soit, euh, soit commande, et que j'en manque cruellement, donc ça me paraît plus rentable de mettre ça maintenant, et d'avoir les cartes, entre guillemets, gratuitement, que de devoir euh, avoir les bondés à placer sur le plateau euh, sur les tours ultérieurs. Donc je vais choisir de faire ça et le tour est terminé. Donc on va d'abord regarder Camille plus de démissions Donc toi 4 et 2 6, moi 3 et de 5. Donc tu gagnes 4 plastiles comme tu l'avais euh, subodoré. Ensuite, donc on va commencer par... Donc Cette mission-là n'est pas terminée, elle avance. Cette mission-là n'est pas terminée, elle avance. Cette mission est terminée, on a le droit chacun de reprendre nos dés, ce qui est déjà pas mal, et euh, à piocher deux cartes. Donc soit objectif, soit... Euh, pardon, soit mission, soit commande. Euh, C'est une chacun à son tour. Je ne sais plus, pour être honnête, si on commence par le premier joueur ou par celui qui est titulaire de la mission. Euh, donc on va dire qu'on va commencer par le premier joueur parce que ça m'arrange. Et j'irai chercher... J'irai chercher. Alors attends, j'ai du M. J'ai que du M moi. Et là j'ai du. C. Donc il me faut une C. Euh... Elles sont assez similaires. J'ai de l'eau, j'ai du Xénon, j'ai du Plastille... Ouais, elles sont vraiment similaires en fait. Euh... Bah peu importe. La troisième ou la quatrième, tiens, je choisis pour moi. Non, non, c'est <rire> <rire> Mais... ouais, toi. Merci. Merci de m'aider un peu. En tout toi, tu as le droit de prendre soit une mission, soit une commande. pas inintéressant, parce que ce, le pouvoir de cette euh, commande-là, une fois qu'elle est payée, c'est de lancer une mission gratuitement. Ce qui, parfois, peut être pratique quand on est un peu juste sur une ressource particulière. Moi, en deuxième, je vais euh, bah, prendre une commande aussi, mais là, il n'y a rien qui m'emballe trop. Sachant que les trois premières commandes, celles que vous voyez donc, euh, les plus proches de nous, demandent, c'est le gros carré noir barré, de défausser une carte pour la payer. Même si elle rapporte un peu plus. Ouais, c'est ça, voilà, merci. Et euh, donc, je vais tenter, même si j'en suis pas riche du tout, de prendre la dernière. Il me... enfin, va falloir que j'aille chercher du nickel en masse. Mais ça me paraît plus faisable que de défausser des cartes, alors que je, je suis pas très riche en cartes. Bah, tu vois, j'aurais préféré celle-là, par exemple. Et euh, bah donc, vas-y, tu peux prendre ta dernière carte. Très bien euh, donc, la mission, tu lui en bénéficies, tu peux donc euh, l'enlever. Ah oui, c'est vrai, il faut remplacer ça. Ah, pas mal aussi ça. <rire> donc, ouais, la mission, tu peux la récupérer, enfin, l'expédition, pardon. Et je viens de me rendre compte de mon erreur, en fait. Je te rien de dire au cas tu n'aurais pas vu. C'est à moi. C'est à moi, hein. Oui, on a fini là, on a tout fait. Alors, si je voulais lancer mes mission, moi, il me faut juste... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder celui-là, et je vais toujours relancer. J'ai pas trop besoin d'aller chercher de mission pour l'instant. Et des robots simples, ça m'en bat le moyen. Ah, voilà. Bon, j'ai toujours mon S, mais moi, j'ai des doubles foreuses. Ça va m'emporter un petit peu plus sur ma mission. Pas mal. Enfin, je sais pas ce que tu comptes faire, mais... Si tu penses à ce que je pense, c'est pas mal. Comme si tu pas assez de commandes comme ça. Bon. Euh, je vais finir ma mission. quand même la moindre des choses. Euh, ouais, ça m'embête de, de mettre du double pour des, des ressources qui m'intéressent pas, mais au moins je pourrais en échanger en, en grande quantité après. Avant. Ah bon. Peut-être même ça que j'aurais dû faire en premier. Je suis bête, bête, bête, bête. Euh, Qu'est-ce qu'il me faudrait plus De l'or ou du plastique Aucun des deux, il me faudrait du nickel. Bon, on va aller chercher de l'or. Chercher de l'eau. Donc, trois eaux, oh, tu je... les as pas Si, si tu je les as. Les ai là. Okay. Mmh. Comme t'as plus beaucoup de dés, et que tu pourras pas me vampiriser ce tour je me demande si je vais pas lancer ma mission avec le peu que j'ai là. Payer un, un plastil et un xénon Toc toc. Et bah juste mettre un dé, je pourrais faire que ça, mais... Euh, bah ce serait une tentative un peu de rattraper mon retard à un moment où, encore une fois, toi tu pourras pas aller t'incruster chez moi, tout de suite en tout cas. La vraie question c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton dernier dé tiens Voilà, je vais aller chercher un or. J'arrive à 6 or, pas oublier que c'est des points de victoire à la fin de la partie. Et en plus, avec ma, ma petite sortie de fin de tour, là, je récupère un paquet d'or, donc c'est peut-être pas mal euh, ce que je viens de faire. Donc on termine le tour. Donc cette mission évidemment n'est pas accomplie. Cette, ces deux missions le sont. Alors 2, 4, 5, et moi 2, 4, 5, 6, c'est moi qui ai mis le plus de dés, donc je récupère 4 or en plus. 4, 10 or. Ça pourra vraiment faire peut-être la différence en fin de partie. Euh, en termes de ressources, alors ici, il n'y a que moi. Et je vais récupérer énormément, donc 2, 4, 5 plastiles. En même temps, j'en avais plus, donc c'est peut-être pas si mal. Et avec mon S, une ressource de mon choix. Je vais aller chercher un nickel, parce suis en quête de nickel, moi, alors, pour mon, mon robot, tu as La fameuse 4 commande. 4 Ça, c'est à moi. Ça, c'est pas activé. Et en foreuse, la mission tu elle est accomplie aussi. 4 également. 4 palladium. Alors, qu'est-ce qu qu'on ah, va récupérer Moi, je, ouais, je vais récupérer 2 en de de ressources de ton choix. Moment, je vais devenir. Je de sais euh, ce que tu vas me demander. Devenir de bijoutier. Et toi, tu vas récupérer. Alors, en robot, tu as 2 et 2, 4. C'est nickel. Tu gagnes 4 ors. Tu les as peut-être, mais tu les as pas. Il te manque 4. C'est plutôt une bonne opération. Et bah, du coup, voilà, tu peux récupérer ta mission. Et en ah, foreuse, tu vas récupérer 2 et 2, 4 également. Pas la mais on peut quand même peut-être évoquer non, ce qui se serait passé par là. la suite et encore euh, en plus de ressources de ton choix. Je il y a quelque que chose que, que je viens de réaliser, c'est que, que tu euh, quand tu as fait ton expédition, tu pensais que tu voulais juste récupérer Denken. des cartes à bas coût. Euh, euh, ah oui, alors, il y en a une dernière chose que tu aurais pu faire, ce n'aurait une, une bonne opération. Peut-être une et que tu, du coup, peux alors, tu peux aurait non, celle-ci facilement. Et là, alors, non, on peut même faire euh... 4 tours. Hein. Attends, tu peux même faire mieux. Hein. Mais on, on peut peut-être peut peut hein. évoquer ce qui se serait passé. Donc, t'as plein de palladium, un tungsten. Euh, bah, là tu peux Par quasiment celle que tu veux. Bah, les deux sont similaires, de toute façon. Il y a quelque chose que je viens enfin, de faire. Tu peux même aller honorer cette commande-là. Euh, quand t'as fait ton expédition. Pensez, Ou pour toi, parce que ça n'a plus, plus joué trop d'importance. Ah oui, il une des chose choses que aurais pu faire, c'est honorer une commande. Tiens, d'ailleurs. On l'a pas fait. On a peut-être une que tu peux honorer, non Celle-ci, facilement. Tu vas faire toi-même, tu le même Hum. Oh non, bon. okay. Donc, je disais, voilà la chose que j'ai percuté un petit peu tard. Je pensais que tu faisais cette expédition là uniquement pour le pouvoir qui permet de, de récupérer des cartes à hauteur des dés qu'on investit, mais en fait, c'est une carte point d'interrogation. Ce qui veut dire que là tu as un S, un M, un point d'interrogation. Donc, l'objectif SSM, bah, tu peux tout à fait euh, facilement pour un seul dé euh, l'accomplir au prochain tour. Donc, là-dessus, tu m'aurais vraiment coiffé au poteau. Parce que moi, j'ai une M, et une C qui sont faites, ma deuxième C est en cours, mais là on arrive à passer le milieu de la partie, et tu as déjà l'avantage d'au moins un objectif, plus, bon en or j'ai un peu plus que toi, mais mmh. sinon tu es quand même assez riche, y compris en, en commandes, donc c... ça aurait été relativement serré, mais je pense que tu avais quand même pris un bel avantage. Euh, voilà, on se fait tout de suite un petit débrief face caméra, et puis on sépare la fin du, du massacre on s'arrête donc ici en espérant que vous ayez à peu près saisi les mécaniques du jeu euh, je vais rappuyer pour ma part sur deux points le premier c'est que je pense que le visuel comme il est en l'état il gêne l'apprentissage du jeu euh, bon je l'ai déjà évoqué je l'évoquerai sûrement encore dans des peut-être dans des communications ultérieures vous prenez deux cartes pas trop... ouais. Alors, on prend deux exemples comme ça vous prenez une mission et puis euh, et puis un contrat une commande finalement je trouve qu'à part le bord, il y a peu de différence, Et pour quelqu'un qui va découvrir le jeu, finalement, sur le plateau, on dirait qu'il y a à peu près toujours les mêmes cartes. Et, et c'est peut-être quelque chose qui peut bloquer. En tout cas, quand on a appris le jeu, quand tu t'es fait découvrir le jeu, il y avait ce côté. Mais alors, du coup, celle-là, pourquoi je la paye avant et celle-là, après Et je pense que c'est dû à ce design peut-être trop épuré ou trop... Vous voyez, ça ne pas comment dire. Trop robotique. Ouais, mais c'est vrai, c'est le thème qui veut ça. Tu vu comment, toi je sais pas, je pense qu'il y a moyen peut-être dans le design de la carte, ou dans le, le fond peut-être aussi, ou juste avec une icône, de montrer que ça c'est une mission, ça va dans ta main, ça c'est une expédition, ça va tout de suite. Oui, oui. Euh, finalement entre mission et expédition, il y a encore une fois pas beaucoup de différence, à part le l'endroit où se trouve le, le nombre de points de victoire. Moi en tout cas ça m'a gêné dans l'apprentissage, peut-être qu'après comme je suis un... T'es habitué à d'autres choses ça m'a pas dérangé ça t'a pas choqué plus que non, ça non bon bah donc c'était plus moi qui étais à la peine euh, peut-être d'autres aussi euh... as des points de comparaison pour moi, ai pas, donc... mais en tout cas sans les avoir ça ouais bon bah donc, je suis seul sur ce point merci pour ton <rire> soutien et euh, et, et ouais, alors le nom des, des ressources j'avais suggéré aussi qu'elle soit inscrite quelque part sur le plateau parce que parce mmh. qu'il fallait bien être deux pour se souvenir de toutes à chaque ouais. fois à part ça euh, on voit que il y a plusieurs stratégies. En l'occurrence, je suis parti à fond sur des missions. Euh, ça m'a pas porté chance. Euh, toi, tu es parti plutôt sur des sur des contrats, sur en fait un petit peu de tout. Ouais. Et ça, j'ai l'impression mieux réussi en tout cas sur cette partie-là. Il euh, y a des aspects qu'on n'a pas abordés, par exemple la carte centrale qui permet d'échanger des ressources, donc peut-être peut plus fluide, euh, flexible plutôt, euh, d'aller chercher beaucoup de, de ressources qui ne coûtent, euh, qui ne sont euh, sont pas rares les ressources communes et puis les échanger en masse contre des choses qui valent un peu plus cher il y avait peut-être ça à faire euh, mais donc malgré tout ça je pense que c'est un jeu tu l'as dit d'ailleurs, qui s'apprend assez facilement. Je pense qu'on a démontré, en tout cas on a tenté de démontrer qu'il y, euh, y avait suffisamment de richesse dans ce jeu, plusieurs aspects, plusieurs pistes à suivre. Entre les missions uniquement, ce que j'ai même trop fait euh, au détriment des, des contrats que vous, que vous honorez à la fin de chaque tour. Euh, toi qui es peut-être allé un petit peu partout, mais finalement ça t'a même plutôt porté chance. Il oui. euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix mais comme les icônes sont souvent les mêmes euh, je pense que c'est un jeu qu'on intègre quand même assez facilement ouais. si on passe cet aspect design qui moins me pose problème ouais puis y a pas il n'y a pas trop de manipulation avec les cartes à remplacer, euh, à remplacer. ouais c'est vrai que c'est assez fluide pour le coup et à part voilà faut penser à remplacer les missions et les contrats quand on les prend mmh. à part ça c'est mmh. pas un jeu où on va bouger beaucoup de choses mmh. euh... Donc ouais je pense que le pari est plus ou moins euh, gagné euh, pour Triad Monsters dans le sens où le jeu est accessible, vraiment, relativement facile à expliquer, et je pense que malgré tout, voilà, entre le nombre de cartes et puis le, le, la variété d'actions à faire, euh, il serait difficile de faire deux fois la même partie. Et d'ailleurs on a eu deux parties ouais, radicalement différentes. différentes ouais. Voilà, sauf bah, à l'exception près que je me suis fait ratiboiser à chaque fois, mais euh, <rire> ça j'espérais pas avoir à le dire. Donc plutôt pour moi un, un projet à suivre de près, l'éditeur est pas fermé à faire des modifications sur le plateau pour ceux qui seraient du camp, du camp Nix, hein, qui soutiennent le fait que, que les cartes seraient peut-être à rendre un petit peu plus lisibles. Euh, il y a pas mal de surprises aussi potentiellement à venir, euh, que je ne peux pas encore révéler, mais il réfléchit à beaucoup de choses pour euh, enrober, rendre plus riche et plus vivant euh, tout ce monde là. Pour moi c'est plutôt une, euh, ouais, une, une bonne pioche, encore une fois un, un projet à suivre. Et je pense qu'on va conclure sur cette euh, belle note espoir. Mmh. merci et et, et, et, non. <rire> et si, et, si et non mais malgré le thème que enfin, je, je suis pas très fan de, de, de ce genre de thème et pourtant ça m'a pas du tout dérangé euh... enfin, hein <rire> <rire> honnêtement je ne voyais pas du tout euh, je ne voyais pas du tout jouer encore moins devant une caméra et finalement c'est ouais as attrapé le, le virus assez vite c'est plutôt cool Allez, on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le lien vers la page de la campagne est dans la description. D'ici la prochaine fois, on vous souhaite de belles parties et on vous dit à très bientôt.